Salut tout le monde, c'est Cheval, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui sur un jeu qu'on avait testé il y a un petit moment, sur la... et je vous avais d'ailleurs remis sur la chaîne YouTube la totalité du live, que j'avais testé en coopération au moment de sa sortie avec DJ Phantom. Et euh, le 17 janvier, ils ont fait, donc on est le 19, quand je tourne cette vidéo, ils ont fait une grosse mage ajoutant énormément de choses dans le jeu, et changeant énormément de choses dans le jeu. Alors, la première des choses qu'il faut que vous sachiez, c'est ceci. Quand vous allez lancer votre jeu, euh, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est ce bazar, parce que c'est ça qui va s'afficher. Si vous aviez, je parle bien entendu, une partie existante, comme nous, ça s'est passé. Ça faisait trois jours euh, qu'on jouait sur Twitch avant cette mage. Et quand on a lancé le jeu hier euh, pour, pour continuer notre partie, c'est ce qui nous est apparu à l'écran. Donc, c'est ce qu'ils ont rajouté. Donc, ici, vous pouvez voir, euh, ça, c'est la, la sauvegarde que l'on avait avant la mage euh, du 17 janvier. Donc, quand j'ai voulu lancer ma partie avec Fred euh, sur Twitch, en fait, j'ai cliqué là-dessus, j'ai fait « Multiplayer » comme d'habitude. Et là, j'ai eu un gros message qui m'est apparu me disant que ma sauvegarde euh, ne correspondait pas avec la mise à jour qu'ils avaient faite. Et que si je jouais avec ce sauvegarde, je risquais d'avoir des problèmes dans le jeu. Donc, ça nous a obligés à recommencer une partie de zéro. Donc, si vous avez fait votre partie après le 17 janvier, il n'y a pas de problème, vous êtes au courant de tout ça. Par contre, si vous aviez une partie, sachez que si vous continuez votre partie euh, malgré le message, vous risquez de rencontrer énormément de bugs ou de problèmes, voire de crash du jeu. Donc, on va passer maintenant aux nouveautés. Donc, vous allez pouvoir maintenant personnaliser entièrement votre personnage, ce qui n'était pas du tout possible avant. Avant, quand vous jouiez en coop, l'hébergeur que vous aviez, lui, pouvait choisir d'être un homme ou une femme. Et vous, quand vous alliez rejoindre la partie, on ne vous donnait pas le choix. Maintenant, c'est complètement différent. Que vous soyez l'hébergeur ou pas, que vous soyez sur un serveur ou pas, vous allez pouvoir personnaliser euh, votre personnage euh, comme bon vous semble donc ici vous pourrez choisir si vous voulez être un homme ou une femme ici la couleur de peau vous allez pouvoir régler tout ce que vous voulez la couleur des cheveux euh, la seule chose que vous n'allez pas pouvoir régler c'est la, la corpulence euh, les épaules euh, les muscles etc tout ça vous n'allez pas encore pouvoir le personnaliser peut-être que ça va venir je ne sais pas au niveau euh, de la personnalisation vous allez pouvoir personnaliser le visage on va vous proposer différents visages Différents cheveux, euh, les sourcils, les yeux, le nez, la bouche, la mâchoire. Lui ajouter des moustaches et de la barbe si vous, êtes, vous jouez un homme. Lui mettre des tatouages. Et euh, une fois que vous aurez fait ça, il ne faudra pas oublier de sauvegarder votre personnage. Avant de faire quoi que ce soit, soit d'autre. Donc ici vous pouvez le voir euh, sur la droite, vous voyez euh, en bougeant euh, les petites... Euh, les, petites, euh, les petits losanges ici, vous pouvez ben, soit monter les yeux, les descendre, les faire plus grands, les faire plus petits. Enfin, il y a énormément de possibilités. qu'elle ait les yeux fermés, les yeux ouverts. Enfin, là, c'est vous qui réglerez ici au niveau des yeux. La, nouvelle, la nouveauté aussi que vous allez avoir une fois que vous aurez créé votre personnage, que vous faites suivant, etc. Vous allez ici... Avoir ceci qui va s'afficher. Donc, vous allez devoir mettre nom ici à votre personnage, en bas, au caractère name. Alors là, c'est en anglais, mais euh, le jeu, c'est marqué en français. Donc, tout ça, ce sera en français. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous allez devoir choisir un métier. Voilà. Soit vous, vous êtes euh, sans emploi, soit vous serez... Euh, un servant civil, on va dire, soit un chercheur, soit un marathon, un, ma, un marathon, soit un soldat. Et en fonction de ce que vous allez choisir, ça va vous attribuer ici des, je dirais des points en mémoire, en stamina, en vitalité, en endurance, à, à l'attention et au jugement. Donc, vous regardez, il faut regarder en détail ce à quoi ça correspond, parce que ça, ça va vous donner... Soit ben, que vous avez la mémoire, euh, si vous avez plus de mémoire, vous allez pouvoir faire, euh, il y a ça qui va être plus haut que euh, si vous prenez par exemple le, le, le scientifique, le chercheur. Euh, regardez bien, vous allez voir en bas, les stats vont changer, donc à vous de voir. Par contre, ici, vous avez des traits positifs et des traits négatifs. Quand vous allez choisir le, le métier ou le sans emploi, le premier... Il va vous être donné, comme là, vous pouvez le voir à l'image, euh, d'être sans emploi. Vous avez 10 points qui sont attribués. En étant euh, un servant civil, vous allez avoir un autre nombre de points attribués. Pareil pour le, le chercheur, pareil pour le marathonien, pareil pour le soldat. Le nombre de points ici, attention, n'est pas le même. Ça va changer. Vous allez avoir un certain nombre de points. Vous avez aussi un petit bug qui se passe au niveau de l'affichage du jeu. Ici... Euh, en fait, c'est euh, cette partie-là que vous avez, elle peut chevaucher là-dessous. Donc, c'est un peu compliqué de voir les chiffres que vous avez là. Donc, ça, c'est un petit bug, ils doivent le corriger. Vous avez euh, donc ensuite, avec, euh, vous allez devoir choisir des traits positifs. Donc, admettons que vous avez 10 points ici selon le métier que vous avez choisi. Euh, vous allez avoir ici ben, de parler doucement, d'entrer positif, enfin, d'être silencieux, de marcher silencieusement. Il y a différents entrées, il y en a pas mal. Et vous voyez ici, ça vous enlève des points. Voilà, donc là aussi, il y a un petit bug. Euh, il y en a, comme moi, j'ai eu hier soir, euh, j'ai les points qui ne s'affichent pas. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, euh, voilà, quand vous allez mettre un point euh, positif ça va vous mettre, ça va vous enlever, par exemple, là, par exemple, il a, il a mis un point positif d'avoir un estomac d'acier, d'avoir deux cœurs, ce qui fait que vous êtes moins, moins essoufflé facilement, créatif, gaucher, donc euh, il a enlevé des points, et par contre, si vous tombez, alors comment vous dire, si vous avez 10 points, <coughs> excusez-moi, je la vois qui casse, si vous avez 10 points, vous mettez par exemple comme lui, donc 10 moins 4, vous calculez. Si vous tombez à un nombre négatif, il va falloir compenser avec un trait négatif pour que ça tombe ici en positif ou à zéro. Voilà, tout simplement. Il faut que vous compensiez un trait négatif si vous avez plus de points que vous passez à moins 2. Il va falloir que vous mettiez un trait négatif pour que ça revienne en positif ici. Donc là, à vous de jongler. Il euh, faut y passer un certain temps, euh, surtout si vous avez le bug où les chiffres ne s'affichent pas. Donc euh, moi c'est mon cas, donc on y a passé un bon moment. Donc vous avez donc ceci qui a été rajouté en plus de la création du personnage, mais pas que. Ici donc, vous avez aussi la possibilité de personnaliser votre partie au début du jeu. Euh, L'XP, euh, tout ce que vous ne pouvez pas perdre, euh, Enfin vous pourrez ici regarder. Euh, les, les dégâts, l XP des, euh, les, les gains d'XP que vous allez avoir parce que maintenant à chaque fois que vous avez looté des choses cassé des choses, crafter etc il y a un système d'XP et de, de stats qui vont monter de level up et vous allez devoir ben, mettre vos points après où vous le souhaitez euh, donc regardez bien tout ça ça par contre c'est à vous de le, de le régler si vous avez envie vous le laissez par défaut vous, vous pourrez jouer en facile en, en, en tranquille, pardon, facile, normal, hard, survie, challenge, en légendaire ou customisé. Et là, c'est à vous de voir comment vous voudrez personnaliser votre partie. Donc ça aussi, ça a été rajouté. Donc à chaque fois que vous avez le V-Lap, il faudra que vous appuyez sur la touche C de votre clavier. Si vous jouez au clavier, sur la touche C, ça va vous ouvrir ici les informations et les skills de votre personnage. Donc, à chaque fois que vous allez level up, vous allez devoir placer des points ici, dans la, dans la vitalité, dans l'endurance, dans le jugement, dans la mémoire, dans l'attention, et euh, monter ce qui vous semble utile. Vous, avez, vous allez gagner un certain nombre de points au fur et à mesure que vous allez monter euh, votre personnage en craftant, etc. en construisant et tout. Et à chaque fois, vous devrez mettre des points selon votre personnage. Autre nouveauté aussi qui a été euh, rajoutée, vous pouvez le voir ici, ce sont des, ces espèces de bobines. Vous allez en looter pas mal et euh, ce sont des bobines qui vont vous permettre de faire de nouvelles armures. Vous avez un nouvel atelier qui a été mis, euh, c'est l'atelier d'équipement il me semble. Il a été mis où vous allez faire pouvoir faire les nouvelles armures. Pour pouvoir faire les nouvelles armures, il va vous falloir un certain nombre d'objets, des, euh, des os, des plumes, euh, des plumes, euh, enfin, d'oiseaux, des, des peaux. Selon les peaux, vous allez avoir certains équipements, il y a des, on va les voir après, mais pour les améliorer, pour qu'ils soient par exemple, chaque bobine a des noms bien particuliers, résistante au feu, résistante au froid, résistante... Voilà, euh, ça va, euh, vous les avez ici, toutes les caractéristiques. Quand pour les améliorations d'armure, il faudra que vous rajoutiez, de toute façon, ça vous est dit au niveau de la table. De, de craft quand vous, vous allez sur la table de craft pour les armures qui est le, le nouveau nouvel atelier qui a été rajouté vous verrez que pour les améliorations il vous faut ces bobines par contre elles ne se stackent pas donc pensez bien dans vos compétences à augmenter votre inventaire euh, parce que une bobine lootée c'est une case de moins et l'inventaire se remplit très vite donc il faudra quand vous levez l'up vous n'êtes pas obligé dès que vous levez l'up d'un point de, de le faire tout de suite mais euh, voilà, de dispatcher vos points selon où vous voulez les mettre et euh, d'augmenter, de bien regarder ce que vous voulez euh, au niveau euh, de vos armures. On en arrive donc aux nouvelles armures. Donc maintenant votre personnage, si vous jouez une fille n'est plus en short les jambes à l'air, vous débutez avec une armure en cuir. Comme celle-ci que vous voyez à l'image, ce qui vous protège déjà un petit peu plus des zombies. Mais vous pouvez aussi vous la crafter euh, donc, euh, dans, la, dans le nouvel atelier dont je vous ai parlé avant. Vous avez aussi cette nouvelle armure qui est l'armure en fer dont vous regarderez dans le jeu en jeu plutôt les stats. Hein, parce qu'il y en a euh, l'armure en cuir par exemple, bon elle, est, elle est, dès le départ elle est, elle est bien mais après il va falloir vite évoluer parce que ils ont corsé vraiment, corsé vraiment le jeu avec les nouveaux zombies, euh, les hordes, etc. Ça, ça, ça, a pas mal changé le jeu. Donc ici, vous avez l'armure en cuir, en, pardon, en fer, qui est beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus costaud. On dira que celle qui est en cuir. Et ici, vous avez l'armure en os, euh, donc euh, c'est celle que je vous parlais. Et euh, vous avez aussi maintenant la possibilité d'avoir des casques sur la tête qui vous rajoutent de l'armure. Vous pouvez aussi, vous verrez dans l'onglet de votre personnage, vous pourrez améliorer donc, vos armures. Mais vous pouvez aussi avoir deux paires de chaussures, ce qui double effectivement votre protection. Donc vous regarderez ça dans votre onglet, Donc vous avez la nouvelle armure ici en os. Une autre nouvelle armure ici, alors est-ce que c'est celle en acier ou en fer Je ne sais pas trop parce que là à l'œil nu on ne voit pas et c'est pas marqué. Donc ça c'est pareil, c'est une autre nouvelle armure qui a été mise en place dans le jeu. Et la dernière armure qui a été mise en place dans le jeu est celle-ci. Donc là, il faut aller dans le jeu pour pouvoir voir les stats de chaque nouvelle armure. Donc n'oubliez pas de vous faire le banc euh, d'équipement euh, pour, euh, pour pouvoir tout simplement... Euh, ben, vous crafter les armures et ne pas oublier de garder les bobines comme je vous le disais. Une image en game par exemple d'une du, nou, nouvelle, je dirais, je vais zoomer un petit peu, euh, du nouvel atelier qui a été mis en place, donc euh, l'atelier de modification d'équipement. Donc euh, pour le construire il va falloir une, une puce électronique, des clous, euh, une barre de fer et euh, je ne sais plus ce que c'est ça, je l'ai avalé. Donc c'est ce, celui-ci. Vous allez pouvoir euh, effectivement débloquer cette nouvelle, nouvelle table de craft qui va vous permettre, comme je vous le disais précédemment, de euh, pouvoir tout simplement améliorer vos armures avec les bobines euh, dont euh, je vous ai montré précédemment les images. Ici, quand vous allez avoir votre personnage, donc vous voyez, lui, il a équipé son perso avec l'armure euh, en os, voilà, donc euh, vous voyez, il y a selon les couleurs. Ici, vous aurez des améliorations euh, du sac de l'arc, etc. qui va pouvoir contenir beaucoup plus de choses si vous l'améliorez. Ici, vous avez donc euh, la tête du nouvel inventaire avec, vous le voyez, les bobines. Ici, différentes bobines qui ont des noms, donc vous ferez attention. Ici, donc, avec euh, des bobines avancées, on dira. Et ici, donc, euh, vous voyez, euh, c'est... Euh, Ici, au niveau de son personnage. Mais là, c'est à vous de voir en jeu euh, comment vous allez tourner les choses. Donc, euh, ça vous montre un petit peu le nouveau des design du jeu. Et ça, ça a été fait le 17 janvier. Je vous rappelle, on est le 19. Nous, on l'a testé. C'est vraiment très sympa. Et donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, a été instauré. Je ne sais pas ce qu'ont les développeurs en ce moment. Mais a été instauré la pêche. Voilà. Donc, quand vous allez euh, la pêche pour pouvoir pêcher... Euh, vous pouvez vous, vous mettre autour du lac avec votre base, il n'y a aucun problème. Donc pour pouvoir pêcher, bien entendu, il va vous falloir la canne à pêche et des appâts. Si vous n'avez pas ceci, vous ne pourrez pas pêcher. La canne à pêche se fait euh, dans votre, quand vous cliquez dans l'inventaire, là où vous faites votre marteau, etc. Euh, votre hache, vous pourrez faire la canne à pêche. Pour, la, pour pouvoir pêcher, il va falloir des appâts. Ça se fait euh, avec, il me semble, de mémoire, si je ne m'abuse, mais de toute façon, vous pourrez le voir en jeu. Mais c'est avec ce qui est dans le jardin, avec des graines, il me semble, et euh, je ne sais plus trop quoi, je l'ai avalé en route. Mais bon, voilà. Et vous aurez, quand vous allez lancer votre canne à pêche, vous attendez un petit peu, comme on peut le voir à l'écran. Et vous avez, vous avez en bas une sorte de mini-jeu. Alors, attention, il faut garder la barre sur le poisson. Il y en a qui sont faciles à attraper. Il y en a, euh, c'est des vrais piles électriques, hein, c'est des Ferrari, vous avez du mal à, à, à arriver à l'attraper. Ces poissons vont vous servir à quoi Ben, à vous nourrir, bien entendu, à faire des plats qui sont nouveaux aussi. Mais ça va vous permettre aussi à, à faire certains équipements. Ça demande des écailles de poissons et pas n'importe lesquelles. Il y en a, euh, bon, je vais dire des bêtises, hein, ça va vous demander par exemple une écaille de truite. Alors si vous n'avez pas de truite, ben, c'est raté, vous ne pourrez pas le faire. Là, on voit à l'écran que c'est un aïou, le poisson, si je ne m'abuse. Voilà, c'est un aïou. Euh, ben, si on vous demande des écailles d'aïou, ben, voilà, vous pourrez le faire parce que vous avez pêché un aïou. Donc, y a, ça va être compliqué parce qu'entre gérer euh, s'appelle euh, la journée qui est assez courte entre les hordes, euh, qui deviennent de plus en plus compliquées, euh, aller looter, crafter pour pouvoir ben, développer euh, les pièges, les bases, et avoir tout ce qu'il faut pour améliorer tout ça, plus... L'avantage de ce jeu c'est qu'il y a un début et une fin, on ne tue pas des zombies pendant 20 ans, il y a un début et une fin, vous le savez, il y a des livres à trouver, euh, il, y a, il y a des quêtes à faire, façon de parler, des missions je dirais, le but étant de vous évader de cette île, donc quand vous aurez trouvé les, les cinq objets ou six objets, je ne sais plus qui y a à trouver, il faut trouver l'aéroport, et une fois que vous aurez trouvé l'aéroport, vous pourrez quitter l'île et votre jeu est terminé, donc il y a vraiment un début et une fin, et là, avec, malgré tout ça, il va falloir trouver le temps de pêcher. Alors, euh, ça va être chaud, chaud, chaud. Parce que, bon, euh, oh, bon quand votre base est bien avancée, euh, etc., euh, que votre, vous avez bien fait euh, tous vos pièges, que vous êtes quand même bien avancé dans le jeu, vous pouvez passer, euh, je ne sais pas, une matinée ou une après-midi euh, in-game à pêcher pour essayer de vous attraper ces fameuses écailles. Pour pouvoir construire vos armures, donc va falloir vraiment gérer son temps. Voilà, donc même à plusieurs, c'est compliqué. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit sur ce match euh, qui a été faite du 17 janvier. Donc, ajout de la customisation de vos personnages, de nouveaux zombies, de nouvelles tenues comme vous pouvez le voir à l'écran ici, euh, la personnalisation. Le système euh, de choisir le métier que vous voulez avec les traits que vous allez donner à votre personnage. La customisation de la difficulté euh, du jeu. La personnalisation. Le fait de euh, level up euh, au fur et à mesure que vous avancez. Euh, les différentes armures qu'on revoit la vite fait. Le nouveau euh, atelier de craft euh, pour les armures. Les, ici un ordre d'idée d'armure et de skill et la pêche voilà et ben écoutez j'espère en tout cas que ça vous aura donné envie euh, de jouer à night of the dead moi personnellement c'est un jeu que je trouve très sympa parce que ce n'est pas que euh, je vous le disais buter du zombie buter du zombie un peu à la 7 d to die il ya une histoire il ya un début il ya une fin on est bloqué par ce système de horde non-stop qui arrive, euh, donc on est obligé de partir euh, le matin très tôt, aller looter, s'organiser sa journée, est-ce qu'on loote aujourd'hui, euh, est-ce qu'on va chercher dans les bâtiments, euh, est-ce qu'on va en ville, est-ce qu'on s'occupe des missions qu'on a à faire, ou est-ce qu'on s'occupe d'améliorer notre base, ou est-ce qu'on fait une séance de, de craft de bois, parce que dans le jeu le problème c'est que pour réparer euh, les euh, différents euh, ben, euh, pièges. Il faut beaucoup de branches. Les branches, c'est une vraie galère dans ce jeu. Il faut couper énormément d'arbres. Ça donne pas beaucoup de branches. Donc, il euh, faut toujours en avoir un stop. Sinon, vous ne pouvez, pouvez pas réparer euh, vos pièges. Et au bout d'un moment, ils se bloquent et les zombies passent. Donc, euh, pas mal d'ajouts. Euh, franchement, ben, vous me direz en retour ce que vous en pensez de cette mage de ces ajouts. Il y a encore du travail à faire. Je vous rappelle qu'il est en développement le jeu. Hein, donc il y a encore des ajouts qui vont se faire. Il y a des mises à jour régulières. Ils essayent de fixer des bugs, etc. Donc c'est un jeu qui est quand même suivi par les développeurs. Il est à 14 euros et des brouettes... Euh, 14,06€ ici sur Steam, donc c'est à vous de voir, vous pouvez jouer en solo, c'est tout à fait faisable, et vous pouvez jouer aussi en coop, euh, à plusieurs, 2, 3, 4, 5, vous n'êtes pas obligé de louer un serveur, vous pouvez faire avec euh, un de vos potes qui héberge la partie, ou euh, vous avez la possibilité dans le jeu d'avoir de, des serveurs dédiés, il n'y a aucun problème, et qui ne sont pas payants. Sur ce, je vous fais plein de bibi, plein de hein, euh, donc nous on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo sur Youtube, et euh, sinon vous pouvez nous retrouver en live à Trido, On est en train d'y jouer en ce moment Donc voilà sur Twitch De gros bisous et à très bientôt Bye bye